Pour euh, travailler sur la question, euh, mieux comprendre la psychologie féminine et notamment tout ce qui est lié aux relations merci de ma soeur avec son mari. Où Je pense qu'ils ne sont pas portés sur la chose et que c'est en cela aussi que lui s'y est retrouvé dans ce couple où il n'avait pas une femme qui lui mettrait la pression pour coucher. Oui, en fait, elle lui, elle lui tient les couilles, mais il a un peu les couilles vides, quoi. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, wow. Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah je peux te parler. À qui ai-je l'honneur À Mathilde. Alors, ma, ah bah tiens, c'est un prénom qui fera plaisir à, à mon petit Léo, ça. Il se reconnaîtra. Mathilde, Pourquoi Mathilde, ah ben je peux pas t'expliquer, c'est privé, c'est privé, c'est privé, privé tout autant que les informations que tu, cons... que tu tiendras à ne pas nous divulguer, car... car tu es informé que tu es enregistré. Oui. Tu es informé que cette conversation sera probablement diffusée sur Youtube. Est-ce qu'il est possible que je te confirme ça après Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça c'est pas possible ça. On accepte, on accepte. Euh, tu vas pas faire comme l'autre pusillanime là, euh, qui accepte, et puis après qui dit eh ben non, finalement non. D'accord, donc je ferai gaffe aux infos que je donne. Donc oui, j'ai conscience que cet entretien est enregistré et va probablement être diffusé. Si, si, si, je t'ai donné le choix, on est bien d'accord. Euh, si, si, si, là c'est un entretien enregistré, tu l'as accepté avant, avant cet appel euh, s'il y a des informations ou si tu veux me parler d'autre chose tu me rappelles une, une prochaine fois en me disant je ne souhaite pas être enregistré et il n'y a aucun problème, tout est clair tout est clair mais là, là, là on l'est donc on ne va pas changer au bout de 30 secondes tu l'as accepté, tu l'as accepté bon. si, tout ce oui. que tu voudras me dire en privé tu me rappelles après et tu me le dis en privé oui. mais là c'est enregistré et tu l'acceptes et tu es d'accord on l'a dit, allez c'est parti oui donc euh... Je t'appelais pour euh, travailler sur la question euh, « Mieux comprendre la psychologie féminine » et notamment tout ce qui est lié aux relations merci. Et euh, donc, quelle est la part de mimétisme quelles, euh, quelles sont les conditions pour euh, une réelle émancipation euh, Donc, mon contexte, euh, je dirais, je viens d'une famille de castratrices. Donc, le terme est très fort. Euh, je m'explique. C'est quoi la castratrice C'est la femme du pervers narcissique C'est quoi Non, c'est, euh, moi, moi je vois ça, euh, la femme qui euh, qui détruit psychologiquement et émotionnellement son mari et euh, qui le tient d'une main de fer. Oui, donc c'est l'alter ego du pervers narcissique, puisque quand c'est un homme qui fait ça, on dit que c'est un pervers narcissique. D'accord, ok. Ok. Un, un homme qui contrôle sa femme et qui la détruit, c'est un pervers narcissique. Ou alors j'ai raté un épisode, mais il me semble... Non, mais je me... J'écoute, je suis jamais tombée sur un pervers narcissique, donc je me suis pas renseignée plus que ça sur la question du pervers narcissique, mais ok. Ah, mais c'est parce que t'as pas bien pris à ton compte la définition, parce que tu sais qu'avec les féministes, quand tu prends bien à ton compte la définition, tu peux ensuite ranger tous tes ex dedans, c'est ce qu'on appelle un mot-valise. Tu, tu mets tous tes... Tous tes ex euh, rentrent dans cette catégorie. Non, ben moi c'est bon, pour le coup j'ai pas de... J'ai des bons petits copains. Donc, euh, donc mon père est mort en fait en novembre. Il a fait une crise cardiaque. Et euh, je pense que c'est ça qui fait que euh, beaucoup de choses remontent. Euh, et notamment euh, des choses que j'avais comprises, que j'avais. Voilà, oui, instinctivement. Et puis qui, <rire> qui là, avec euh, un décès, forcément, deviennent euh, d'autant plus. Euh... Quel âge as-tu Quel âge avait-il j'ai 26 ans et mon père avait 65 ans. Ah oui, il était relativement jeune. Oui, et bref. Pas en bonne santé, mais je vais, je vais m'expliquer. Et, et donc, euh, et ben moi, je ne peux pas m'empêcher de san, sentir que, mine de rien, ben, mon père est en partie mort à cause de ma mère. Et que, oui, moi, je sais que ma mère a un peu tué mon père. Euh, elle l'a brisé émotionnellement et un petit feu. Alors, je sais que dans les phases de deuil... Euh, on cherche le coupable. Voilà, il faut trouver le coupable. Alors ma mère, je l'aime <rire> profondément. C'est une méga super maman. Je n'ai rien à lui reprocher en tant que mère. Elle était elle est exceptionnelle. Et là je je la je la je fais cette analyse sur un biais vraiment euh, relation de couple où la petite fille n'était pas capable de voir ça, ne voyait que ses parents en tant que parents et au moins maintenant je vois mes parents aussi sous le prisme euh, relation homme-femme et le couple qu'ils étaient et les individus qu'ils étaient et donc mon père euh, eh bien euh, moi avec mon regard aujourd'hui de à 26 ans eh j'estime qu'en fait il a accepté tout ça beaucoup de souffrance psychologique euh, par amour pour ses filles j'ai deux sœurs et euh, j'ai aussi vu ma mère s'éteindre hein, progressivement et donc euh, voilà j'ai grandi avec quand même des parents qui euh, qui, euh, <rire> qui n'allaient pas bien et euh, là, je vois les, les mensonges que se dit euh, ma mère euh, pour gérer son deuil, tel que, euh, il y a toujours eu beaucoup de respect entre ton père et moi. <rire> bon, <rire> on n'a pas la même notion du respect. <rire> mais voilà. Euh, pourquoi donc famille de castor Parce qu'en fait, ce schéma-là, je vois qu'il y a euh, une redondance hein, du phénomène chez toutes mes tantes. Donc ça, c'est le côté maternel où elles sont... Euh... Bon, alors, je vais pas donner cette information, mais... Euh, voilà, il n'y a que des filles. Et euh, je le vois chez ma sœur qui, qui est maintenant mariée depuis un an et qui tient les couilles de son mari tellement fort, je crois qu'il ne sait même plus le pauvre homme qui la couilles Bientôt, il va chanter d'une voix de Castafior. Je, euh, me mets, je me mets à la place de tes collègues, les chatons qui écoutent et ils ont certainement à ce stade envie d'exemple au moins un. Bah, exemple concret, c'est... Euh, alors, bah voilà. Non mais si je donne un exemple trop con. Ouais, ouais, est... aucun risque à l'écoute cette conversation. Eh bien, c'est du pétage de câble pour rien. Donc déjà, euh, incapacité de de parler normalement, sans agressivité, des gros tocs. Et puis, c'est euh, un exemple, exemple qui m'avait marqué. Exemple, okay, quoi, exemple, C'est un moment À un moment, un, bah, des tocs, c'est euh, « Ah non, ne pose pas ta serviette là, je viens de <rire> je viens de nettoyer ». ou. Mais des trucs très. Oh, le rideau n'est pas droit. Enfin, vraiment des, des, des tocs. Je, je... Alors, je sais qu'il y a différents types de tocs, donc, euh... mais tu euh, sais, c'est des tocs de propreté, quoi. Et un exemple très concret de la casse-couille qu'elle peut être, euh, c'est. Euh... Donc, un jour, ils commandent pour, pour leur mariage des espèces de petites fioles euh, écossaises. Donc, ils devaient en avoir une bleue et verte et une verte et bleue. Donc, c'est un tressé. Enfin, C'est un, un, un tissu écossais. et euh, un bon, tartan, on comme on dit. À... Pardon Un tartan, on appelle ça. Voilà. Et donc, euh, ma sœur euh, rentre du travail et euh, lui dit « Est-ce que tu as pensé euh, à regarder le colis ?» et dit « Non, euh, j'ai oublié. » Elle ouvre le colis et là, elle pète un câble. Euh, vraiment. Bah parce que euh, les deux fioles sont identiques. Hein, les deux fioles sont bleu vert bleu vert. Hein, au lieu qu'il y ait une, une, fiole une fiole bleu verte et une autre vert bleu. Et là, j'assiste euh, un peu médusée un, un beau frère qui fait de la ferme et une sœur euh, qui lui dit euh, qu'il euh, qu abuse, qu'il fait chier, euh, que c'est pas compliqué de vérifier, que comme ça ils auraient pu renvoyer le colis tout de suite, que vraiment il est insupportable, on peut compter sur lui, euh, que ça ne demandait pas grand chose, que maintenant c'est elle qui doit le faire. Enfin, voilà, et un, une espèce de, de, de méca-réaction juste pour une, une fiole, quoi. Qui, et, qui, et pour un... qui rapporte la calorie euh, Il la rapporte tous les deux, mais lui, égalité. Dans plus quelle proportion alors là, je ne sais pas, je m'intéresse pas du tout à combien gagnent les gens. 51-40, que... bah, c'est important de savoir qui, apporte le... qui met la bouffe sur la table, hein, parce que ça explique bien des ben, choses. Je dirais qu'on est sur du 40-60, euh, 60 pour le beau-frère, ou du euh, 30-70. Mais quand même, ouais, peut-être plus 30-70, parce que lui, il est quand même ingénieur et je crois qu'il a un gros salaire quand même. Allez, ouais, je ne sais pas. Mais je ne pose pas ce type de questions. Euh... Mais mais ma Il pas... y a des questions qui ne se posent pas, mais qui... y a do... Do... dont on devine les réponses. Enfin, ce n'est pas la peine que je pose la oui. question pour deviner globalement le niveau de vie des gens. Il ça... y a des choses, ça, ça se marche. voit quand même. Et puis, euh, voilà, donc je trouve que beaucoup d'agressivité dans ses paroles, et qu'elle ne se rend même plus compte qu'on ne parle pas comme ça aux gens. Mais en fait, on a, on a grandi comme ça. Mais on, on si je peux me permettre, on parle, on parle aux gens tels qu'ils acceptent qu'on leur parle. Oui, voilà. Et le problème, c'est que maintenant, lui, il accepte des choses que bah, même moi, en tant que sœur, j'accepte pas. Et euh, ils se sont bien trouvés parce qu'ils sont tous les deux suicidaires et ils sont dans une logique de couple. Euh, c'est nous deux, seuls contre le monde. Euh, ils n'ont pas d'amis et ils font tout ensemble. Donc un couple très refermé sur lui-même et puis beaucoup de de drama, euh, à coup de euh, « si tu me quittes, je me tue euh, », voilà, un truc super sain, quoi. Donc tout ce, tout ce à quoi j'aspire. Mais voilà, <coughs> euh, le schéma se reproduit chez mes tantes qui sont toutes des divorcées et le schéma se reproduit euh, chez une cousine que comprends pas, le, le schéma se reproduit, mais euh, ils ne sont pas divorcés, ta soeur et ton beau-frère Non, pas encore, mais c'était quand même question au bout d'un an de mariage, hein. D'accord. Alors, c'est quoi qui se reproduit Alors, je comprends pas. Euh, là, ce qui se reproduit, c'est pareil chez une autre cousine qui, elle, avait promis euh, à son mari que jamais elle finirait comme sa mère. Bon, bah ils sont en instance de divorce et l'homme en question, qui est un peu le grand mon grand frère euh, par procuration, à euh, <rire> fou amoureux de ma cousine, me dit qu'elle a tourné pire que sa mère. Et, euh, et moi-même, dans euh, des couples passés, euh, bah, j'ai fait souffrir des petits copains. J'ai eu des crises où ouais, <rire> je les ai fait souffrir. Et concrètement, euh, heureusement, la dernière relation... Alors, j'ai eu heureusement... Euh... Attends, je, je suis contraint de te couper pour brancher le chargeur de mon téléphone. 10 secondes. Ouais. Je suis là. Ouais. Donc, euh, moi, pourquoi aujourd'hui je m'intéresse aux relations mère-fille euh, C'est parce que je me suis rendu compte que moi-même, euh, par le passé, je pouvais vraiment faire preuve d'agressivité dans ma façon de communiquer, euh, que je pouvais plonger dans des, des espèces de gouffres, euh, et dans ces cas-là, impossible de me raisonner, et que forcément, ça serait percuté sur mon couple. Alors, heureusement, ce que j'ai remarqué, c'est que mes couples, je les quittais toujours avant, quand je commençais, que je vrillais un peu trop fort. Euh, voilà. Donc ça, je crois que c'est le truc où j'ai j'ai quand même réussi à partir avant de les... Voilà. Mais les deux dernières années, je me suis concrètement interdite euh, de couple. Euh, voilà. J'ai gardé le regard euh, rivé au, au sol. Refus de croiser des regards d'hommes. Et parce que j'ai compris que punaise, il y avait du boulot et euh, j'ai commencé à faire mon boulot, à partir, à changer d'environnement et à essayer de, bah, de fixer mes névroses, hein, tout simplement, même s'il y a encore du boulot. Aujourd'hui, je suis de retour en France et euh, je sens que je commence enfin à, à changer ma relation à moi-même, à être heureuse, à m'aimer. À... Changé... Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé et mine de rien, en fait, je... J'aimerais construire quelque chose, mais je me rends compte qu'en fait, je suis flippée. Je suis flippée parce que je me dis euh, que euh, le poison est dans la pomme et que euh, même plus on essaye de combattre euh, ça, plus j'essaierai de, de ne pas être comme ma mère, plus je le serai. En même temps, je n'accepte pas le fatalisme et, me, et je crois en la résilience. Alors je me dis bah c'est stupide, c'est une, une fausse croyance, tu seras celle que tu voudras, et patati et patata. Mais il n'y a rien autour de moi... Euh, <rire> tout se confirme hein. et tout se suit dans un mimétisme euh, euh, vraiment, euh, vraiment euh, impressionnant. Et donc, c'est pour ça que je t'appelais, euh, puisque euh, à un moment, j'ai trouvé sur Internet, une, justement, hein, tu corrigeais, tu faisais une analyse de mail pour Axel, je crois. Et euh, il voulait savoir la fille, est-ce qu'elle est qu ressentait ou quoi. Et à un moment, dans les premières lignes, elle parle, euh, je sais pas, des mères d'Axel, euh, qu'elle espère qu'elles vont bien, et t'as mis en commentaire. Euh, logique F euh, est la somme, euh, F pure est la somme de toutes les femmes de sa vie et donc moi je t'appelle pour comprendre ce que toi tu as pu comprendre dans les dynamiques mère-fille hein. parce que ce truc de on ne veut pas être comme nos mères mais on finit comme nos mères ça c'est pareil, j'avais une discussion avec des collègues euh, bah, il y a deux ans de ça et elle-même en fait <rire> dans cette même dynamique hein, qui est qu'on crache sur nos mères mais au final on tourne toutes pareil et donc, euh, bah moi, je veux comprendre concrètement euh, sur, sur quoi ça repose et euh, dans quelles conditions on arrive à échapper à un modèle ou pas. Et voilà. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, ça c'est de la question. Alors, déjà, pour te rétribuer et pour t'encourager et te féliciter dans cette démarche qui ne doit pas être évidente, je pense que les chatons peuvent te laisser un commentaire d'encouragement et un pouce pour commencer, parce que ça n'a pas dû être facile de passer ce coup de fil. J'ai beau être un homme, j'ai quand même l'empathie nécessaire pour sentir que tu es en souffrance, que ce coup de fil était une épreuve au milieu de la souffrance, j'imagine que tu l'as beaucoup anticipé beaucoup préparé et que ça ne t'est pas ça ne t'est pas simple à la fois à vivre et à formuler et euh, je pense que déjà ça mérite de chaleureux encouragements pour l'effort, j'ai eu tout à l'heure quelqu'un en, en ligne qui a refusé d'être enregistré alors que son cas n'avait euh, euh, n'avait pas 10 même pas 10 ou 20% de la, de, de la complexité du tien et déjà il était en panique donc félicitations pour avoir accepté de de le partager, comme on dit maintenant. Euh, dites en commentaire, félicitez Mathilde en commentaire. Bon. Euh... C'est vrai que c'est le dernier point où je sens qu'il y a plein d'autres choses. J'ai réussi à avancer, euh, aussi parce que bon, je me suis fait accompagner. Hein. On est, on, on... Moi, je trouve que sur des choses, on n'avance pas seul. Il faut demander à des professionnels de nous aider, sinon on ne règle pas ses peurs, ses problèmes. C'est vrai que celui-là, j'avais pas trop mis la main dessus. Je pensais même que c'était passé. Et c'est là, ces derniers jours où j'ai mis la main dessus. Je me suis dit, bah merde, en fait, non. Bah, ce truc-là, euh, tu l'as en toi, cette angoisse. Et, euh, et c'est ça qui structure. Et c'est ça qui fait que tu n'arrives plus à t'engager avec un homme. Parce que tu es persuadée que tu vas le. tôt ou tard, tu vas revrier, que tu vas reperdre ton équilibre et que tu vas devenir mauvaise, en fait. Et euh, voilà. Donc, euh, je suis preneuse de tous tes conseils. Fouh. Alors, j'ai aucun conseil à te donner pour deux raisons. Premièrement, parce que ce n'est pas mon métier d'être conseiller. Euh, je ne suis pas conseiller et je ne suis plus consultant depuis mi-2006. Euh, mon métier, c'est de faire de l'analyse euh, un peu sérieuse, c'est-à-dire avec des outils de sciences dures sur des sciences molles. Donc, oui. je, je peux analyser pendant des heures, par contre, je, je décourage quiconque de suivre mes conseils à la lettre. Ce qui est intéressant, c'est de confronter mes analyses, et pas d'écouter mes conseils. Donc Et ça, c'est la... la première partie de ma réponse. La seconde partie de ma réponse, c'est que euh, c'est une problématique d'ordre psychologique pour laquelle je n'ai en théorie, je dis bien en théorie, aucune qualification. D'accord, bon. Ça ne m'empêchera pas de te... de te la relire euh, ou de te la refagoter, comme dirait mon tuteur de, de mémoire à Sciences Po. Euh, ça ne m'empêchera pas de te fagoter une analyse ou en tout cas une, une interprétation, c'est-à-dire une représentation de ce que tu es en train de vivre par ma paire de lunettes, mais euh, il n'en ne, reste pas moins que c'est, dans ton cas, tu dois l'apprendre comme l'avis de Stéphane Edouard, pas comme la vérité ou l'illumination ou l'analyse d'un expert. Ok Oui. Je ne suis okay. pas psychologue, je n'ai jamais prétendu l'être j'approche des problématiques psychologiques avec des outils qui ne sont pas les outils du psychothérapeutes. Et moi je te demande bien effectivement juste de m'expliquer ce que, temps, avec tes lunettes de sociologue, ce que tu comprends dans euh, la dynamique euh, mère-fille. Alors, pris, je me suis permis de prendre quelques notes euh, pendant que tu parlais puisque la complexité euh, s'y si, si, si, si prête. Euh, ce qui me permet, entre parenthèses, de répondre à ceux qui me reprochent d'entendre le clavier et qui disent « il n'écoute pas ses clients, il fait ses mails. » Non, non. Je prends des notes sur ce qu'on me dit. Moi, je ne fais, je ne fais pas, je ne joue pas à Warcraft en même temps. Donc là, j'ai pris quelques notes. Euh, premièrement, je... petite précaution oratoire pour ceux qui me découvriraient, ceux et celles qui me découvriraient à l'occasion de cette conversation et qui vont dire, oh là là, euh, elle a les larmes aux yeux et lui, il est froid et dur comme une pierre et pas empathique. Moi, je te trouve pas froid. Bon. <rire> oui, mais je les, connais par cœur, je les connais par cœur, il okay, okay. euh, y avait une émotion palpable euh, quand, tu, quand tu décrivais euh, le, au, au cœur de ton histoire, il y avait une émotion palpable, on va me reprocher de ne pas en avoir, et on va dire que, que, que, que, que, que je suis disqualifié parce que je ne ressens rien. Euh, en réalité, euh, on ne peut pas penser et ressentir en même temps, il faut hiérarchiser et il faut que l'un se subordonne à l'autre. L'artiste, c'est celui qui sent d'abord et qui pense derrière. Euh, l'ingénieur, c'est celui qui pense d'abord et qui sent éventuellement, d'accord Et celui qui essaie d'être honnête au sens académique, au sens classique du terme, c'est-à-dire l'honnête homme, eh ben, il, essaie de penser, il essaie de penser et de sentir, c'est-à-dire de, de penser ses sentiments, comme dirait Jouvet, et de, penser, et, de sentir ses, ses, et de sentir ses idées, et pour cela, ça ne se fait pas en même temps, ça se fait en laissant momentanément les sentiments de côté. Quand on analyse un conflit, un dilemme relationnel, je le dis d'autant plus volontiers que mes trois prochaines vidéos, mon prochain triptyque, sera un « do it yourself », un « DIY », un, un mode d'emploi pour vous entraîner et vous apprendre à faire votre propre étude de cas sur vos proches, ce qui devrait, je pense, vous plaire. Ce sera divisé en trois, en trois sous-parties. Euh, J'essaierai de vous... De vous... Enfin, simplement, vous allez vous exercer à faire ce que je fais, puis vous allez voir si c'est simple ou si c'est pas simple. Euh, eh bien, euh, je disais que euh, euh, la base, c'est d'arriver à mettre temporairement de côté les sentiments et les sensations sans les oublier en route. Si aujourd'hui, je me laisse aller à l'empathie naturelle qui est de ressentir ce que tu ressens, je vais t'apporter un, un confort à brève échéance, une espèce de confort de façade qui sera la, la sensation que tu as ému quelqu'un et que quelqu'un s'intéresse à ton cas. Un petit peu comme si tu parlais à une copine. ouais mais je ne te demande pas ça, je te demande une gifle de réalisme, donc euh, c'est très bien. Et, oui, mais attends, attends. Là, je ne je m'adresse pas à toi, je répète que je m'adresse aux détracteurs qui me reprocheront de ne pas être en empathie avec toi. Oui, mais on s'en fout de... Pardon. Ah ben, on s'en fout pas parce que c'est un peu mon business, en fait. <rire> oui, oui, désolé. Euh, ne t'inquiète pas, je, prends, je passerai tout le temps nécessaire avec toi, ce que je dis là n'est pas du temps perdu. Je ne vais pas raccrocher 10 minutes avant parce que j'ai dit ça. Donc j'explique je, je, pourquoi il y a ce contraste entre quelqu'un qui est en souffrance et quelqu'un qui parle sans empathie. La clé pour, pour fagoter, pour produire des analyses sérieuses là où il y a des drames humains, c'est d'être en capacité de mettre momentanément les sentiments de côté, comme quand on part en voyage et qu'on fait son sac ou, et qu'on fait sa valise, il y a des, des, des, des trucs clés qu'on n'a pas envie d'oublier. On sait que c'est clé, mais simplement on ne les met pas au fond de la valise parce que ce n'est pas leur endroit. On les laisse sur le lit ou sur la table à manger à côté. On met d'abord dans la valise qui est censée aller au fond, et avant de partir, on les prend et on les remet dedans mais on ne les oublie pas. Donc il faut être, il faut être, il faut être capable d'articuler l'absence et la présence des sentiments. Il faut parfois se laisser aller à la sentimentalité, mais elle ne peut pas se substituer ou tenir lieu d'analyse. Quand on analyse, on est froid et on n'a aucun sentiment. Mais les sentiments sont à portée de main. Ils sont à portée de main. Ils sont là. J'entends je, je, bien ta peine. d'accord je, je ne suis pas une pierre et j'ai une très bonne écoute, une très bonne empathie, et j'entends parfaitement ta peine, qui est peut-être la plus grande que je n'ai jamais entendue en, en étude de cas. Oh non <rire> Oh merde Ah les pathos Ah non Ah non, mais je ne vais pas faire pitié Non, non, mais c'est bon, j ai, j ai, je suis une privilégiée, hein. j'ai plein de belles choses dans ma vie hein. <rire> C'est bon, c'est Ce, hein. enfin, euh, les... un problème, mais je ne suis pas une victime de la vie, hein. moi je... C'est et... pas ce que j'ai dit, ah, voilà. j'ai dit que. Non, tu, mais tu au cas était... où les gens commenceraient à sortir les violons, moi je leur dis, euh, ne sortez pas les violons, je suis une privilégiée, euh, dans beaucoup d'aspects de ma vie, c'est pas le sujet, un point. Tu, tu, es, tu es hors sujet et tu fais de l'orgueil. Laisse ton orgueil de côté. Okay. Comme disait Doc Love il y a 20 ans, let your ego aside. Là c'est ton ego qui, qui te fait parler, mais on s'en fout de ton ego, là, c'est pas le sujet. Ok. Euh, « Tu souffres, tu souffres, sinon tu ne me payerais pas et tu n'appellerais pas. » Donc, ce pas le moment maintenant de dire « Non, non, ma vie est merveilleuse, machin, si ta vie est merveilleuse, tu ne serais pas là. Bon. » Donc, là, ça ça, c'est une chose. Euh, ensuite, tu euh, me demandes une gifle de réalisme qu'en fait, tu as déjà eue. Euh, ta gifle de réalisme, tu l'as eu le jour où tu t'es suffisamment émancipé de la tutelle et de la coercition parentale pour être en mesure de considérer ton parent non plus comme ton géniteur, mais comme un partenaire potentiel. Je l'ai déjà expliqué dans un séminaire euh, sur la parentalité. On naît trois fois. On naît à la naissance euh, corporelle, physique. On naît au départ de la maison parentale. Et on naît quand ses parents disparaissent. Mais ça, c'est pour la naissance. C'est pour l'arrachement au néant. Là, je parle de la gifle. Tu t'es la, la, la vie, la vie étant cette intelligence collective qui s'insinue en nous pour nous pousser à procréer. La vie t'a giflé le jour où tu as réussi à t'émanciper suffisamment de l'autorité de ton père et de ta mère pour les considérer chacun, avec leurs avantages et leurs défauts de partenaires amoureux. C'est-à-dire quand tu as vu ta mère comme... Quand, quand tu as vu ton père comme potentiellement un... un, un, un avec les yeux de ta mère, avec les yeux, quand tu as vu les, les, les, les, le, le curriculum vitae, le, le bagage, le, la valise de qualité et de défaut que, que, que, que, que présentait ta, ton père sur le marché des célibataires. Et les raisons pour lesquelles ta mère l'a choisie. Vice versa, un homme prend sa gifle de réalisme le jour où il considère sa mère non plus comme ce générateur infini euh, d'amour euh, inconditionnel, cf. Euh, Émile Ajar, Romain Gary, La Promesse de l'aube et tout et Patin Couffin, mais quand il la considère avec les yeux avec les avec lesquels la pouvait considérer, les hommes à l'époque où elle était en âge de trouver un mari. quelles qualités avait-elle Est-ce qu'aujourd'hui, une femme comme elle, c'est-à-dire de, de sa beauté, de son âge, avec ses qualités, sa situation, son intelligence et sa curiosité, est-ce que c'est une femme qui m'intéresserait Est-ce que c'est une femme avec qui je resterai Et si on est parent de divorcés et que la réponse à cette question est non, je ne resterai pas avec quelqu'un comme ma mère où je, ne, où je ne resterai pas en tant que femme avec, avec quelqu'un comme mon père, c'est une gifle infiniment supérieure à celle que un, un, un type au bout du fil peut t'infliger. Peut Donc, tu n'as pas à me demander des gifles, d'abord parce que ce n'est pas ma passion de gifler les gens, et en plus parce que <rire> la vie t'a déjà giflé. Tu as eu à brève échéance ta troisième naissance et ce moment où tu as réussi à considérer tes parents comme des partenaires potentiels, c'est-à-dire à les voir avec les yeux que le sexe, avec lesquels le sexe opposé les voyait sur le marché. Okay. Donc tout ça pour te, pour te dire que tu es suffisamment chamboulé et que tu n'as à mon avis pas besoin d'en recevoir plus. Euh, ensuite, tu as parlé, je lis mes notes mais j'essaie de ne pas, me, en, de pas enfiler les perles chronologiquement, euh, donc ensuite j'ai trois notes j'ai vertigo calories et ta sœur avec les couilles de son mari bon euh, ta le mari de ton beau-frère ne n'est tenu par les couilles que dans la mesure où il se laisse faire absolument absolument absolument on est bien d'accord mais euh... ouais enfin pardon vas-y non, je, je trouve qu'il y, qu y a un process un peu de manipulation. C'est-à-dire que, par exemple, quand si j'analyse quel est le type d'homme que les femmes de ma famille choisissent tout le temps, euh, ce sont des hommes profondément euh, gentils et intelligents. Et parce qu'ils sont profondément gentils, ils sont malléables, et ils laissent euh, les femmes de ma famille qui ont un trait, je pense, fort tôt H, euh, s'exprimer. Vois, oui, oui. Bah, écoute, mon ex-belle-famille était exactement comme ça, et, et mon ex-belle-sœur, qui... qui en théorie était écrivain, scénariste et compagnie, en réalité était complètement entretenu par un gentil garçon qui était mon ex-beau-frère, et qui était également tenu par les couilles au sens propre et au sens figuré, puisqu'il devait quasiment... Euh... Enfin, tu sentais qu'elle euh, donnait le « la euh, en matière même de rapport charnel. C'était elle qui se soustrayait à lui ou qui lui faisait un câlin. De temps en temps, il, il était tout content. On aurait dit qu'il jappait comme un, comme un, jappait comme un adolescent euh, prépubère, alors qu'il avait 55, 50 ans et qu'il était père de deux enfants. Tout ça était grotesque. Et, et la, raison, la raison principale sous-jacente pour, la, pour laquelle je suis sorti de cette famille, c'est que c'était le modus operandi, le modus vivandi, de tous les couples, de toute la famille. C'était des voilà. femmes douces en apparence, mais qui, sous les apparences de la douceur, jouissaient des calories des hommes qui, eux, oui. travaillaient toute la journée pendant que toutes les femmes étaient, étaient à la maison ou faisaient des artistes. Donc, mon, mon ex faisait la peintre, sa soeur faisait la, la scénariste et sa mère faisait la photographe. En fait, aucune ne foutait rien. Alors, moi, c'est un peu différent, parce que du côté maternel, c'est des grands-parents ouvriers, et donc, les filles ont toutes connu l'ascension par les études. Donc, c'était le mot. Mode... Donc, pour le coup, non, j'ai aucune de mes tantes qui est euh, la femme qui a été la femme au foyer. Au contraire, elles allaient toutes, elles ont toutes Bon, d'accord, très bien. bien. C'est un parler. axe de lecture qu'on abandonne. C'est pas grave. Mais euh, malgré tout, euh, dans la majorité des cas, oui, quand même, le père qui gagne le plus. Et mon père, effectivement, bah moi, dans, dans mon contexte, on était trois filles. Effectivement, ma, moi, ma mère s'est arrêtée de travailler pendant 13 ans. Ça ne et rend ça ne rend pas de beaucoup d'engueulades. Parce que ce choix qui était euh, supposé être un choix de couple en commun pour nous élever, petit à petit, euh, reproche et remords de part et d'autre. « et là que pour dépenser mon argent Ah, oh, j'ai sacrifié ma carrière pour toi. » Et moi, du coup, euh, avec mes sœurs pour le coup, ça c'est ce qu'on a tout en commun, euh, volonté très très forte de gagner notre propre argent euh, pour ne jamais reproduire ce truc et s'entendre dire euh, « j'ai dépensé mon argent, même si avec du recul maintenant, je vois à quel point mon père, bah oui, il se crevait à la tâche, oui, il travaillait beaucoup, oui, il bossait loin. » Et que, euh, bah oui, de toute façon, si ne savaient pas communiquer ma mère et lui, et ils n'ont jamais fait euh, le travail nécessaire pour, euh, pour comprendre leur dynamique. Quand un couple euh... se met à parler de communication, c'est qu'il a déjà passé le stade où il n'a plus rien à se dire. C'est pas de moi, c'est de mon pote Grégoire Lacroix. Donc, revenons à nos moutons. Ta sœur ne tient les couilles de son mari que dans la mesure où celui-ci les lui offre. Et pourquoi il les lui offre Il les lui offre parce que... Euh, il a simplement un, un intérêt trop grand pour la paix. Pour la paix, pour l'absence de conflit, pour l'évitement. Et il considère que, un petit peu à l'instar du loup et du chien, dans la fable de la fontaine, eh ben qu'il vaut mieux manger à sa faim avec un collier bien serré autour du cou, tel le chien, qu'errer dans la forêt glacée dans la toundra du, du, du célibat capitaliste, c'est-à-dire euh, euh, de, de, de, de, de, des rencontres au XXIe siècle, euh, c'est-à-dire d'avoir la liberté où tout, est, où tout est permis, mais en fait concrètement il ne se passe pas grand-chose et à la fin on crève de faim et de solitude, tel le loup. Voilà. Et alors autre élément que je rajoute, pour, euh, que je soupçonne je m'en veux presque de le dire tellement c'est cliché, c'est horrible et qu'il n'y a pas besoin de ça au fond mais dans son cas ça s'applique je crois euh, je crois qu'il euh, clairement aussi n'est pas très disposé euh, sexuellement euh, ma soeur non plus et qu'au final il s'est trouvé une femme qui tolérerait euh, son manque de libido et euh, que ce ne serait jamais un problème poil un homme qui euh, voilà n'est pas porté sur la chose euh, différents éléments entendus me font euh, attends, on parle de ta sœur ou de ta mère là Non, de ma sœur, de ma sœur avec son mari. Où je pense qu'ils sont pas portés sur la chose et que c'est en cela aussi que lui s'y est retrouvé dans ce couple où il n'avait pas une femme qui lui mettrait la pression pour coucher. Oui, en fait, elle lui, elle lui tient les couilles, mais il a un peu les couilles vides, quoi. Voilà. <rire> oh, c'est horrible de parler comme ça. Bah attends, faut savoir ce que tu veux, poupée. T'as dit que tu mais voulais oui, que je sois mais franc. Non, mais... Bon bah tant pis. Ah bah si tu veux, je peux faire du Brigitte Lahaye ou du Caroline Dublanche. Hein. On peut y aller dans le mielleux et on peut, on peut y aller dans la sensiblerie et je peux faire semblant de chialer. Hein. Non, mais avoue que c'est cliché. Non, ça n'est pas cliché du tout et c'est, c'est pas central à mon avis. Alors, la sexualité est très rarement centrale dans les couples. Hein. Elle peut l'être, mais elle l'est rarement. En l'occurrence, euh, ce, ce, ce que ton charmant beau-frère et ta sœur euh, ont simplement omis en, en signant leur contrat de couple, c'est qu'en réalité, euh, les couples, le couple, c'est se mettre à deux à régler des problèmes qu'on qu n'aurait pas eu tout seul. Et le problème qu'on aurait, ça, c'est pas de moi, euh, le problème qu'on n'aurait pas eu tout seul, ça, en revanche, c'est de moi, c'est d'abord un problème euh, d'espace vital, et d'extension de son domaine d'influence. L'instinct vital, la volonté de puissance euh, Nietzscheenne, c'est d'augmenter son influence, c'est d'augmenter son, son, son, son, son instinct de liberté, et dans un univers clos à, à taille contrainte, ça s'exerce au détriment de la liberté de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, celui du ménage qui va influer sur le lieu de vie, bah, c'est au détriment du choix de l'autre. Celui qui va influer sur euh, la volonté d'enfant ou pas d'enfant, euh, si l'autre n'est pas d'accord, c'est au détriment du choix de l'autre. Et en réalité, comme je l'ai dit depuis des années, comme, comme je l'ai appris en, en sociologie, euh, tu, ce que tu appelles de la manipulation, ce qui est un terme valise qui ne veut rien dire, c'est en réalité la traduction d'un phénomène de négociation continue. Un couple est une négociation continue afin que ce qui importe à l'un ne pèse pas trop sur les nerfs et la santé mentale de, de, de l'autre, et vice-versa. Euh, euh, ce, ce phénomène d'expansion de son influence ou d'expansion de sa zone vitale, il est d'autant plus, plus évident que la, la fascination, l'attrait amoureux du début, l'état de grâce est terminé. et, et, et, et, et la, la, la seule limite physique mécanique, physiologique à l'expansion de l'autre, et eh bien c'est également le c'est la, la force du conjoint, c'est sa force à, à défendre son territoire à, à défendre son espace vital, et à défendre son investissement, c'est-à-dire sa capacité à investir, que ce soit de l'argent ou du temps, dans des centres d'intérêt qui, pour l'autre, ne représentent rien. Voilà. Le seul centre d'intérêt commun sur lequel l'investissement est mutuel, ce sont les enfants. Au-delà des enfants, les centres d'intérêt, en général, dans l'immense majorité des couples, divergent, et c'est une négociation de combien de temps et d'argent m'autorises-tu à mettre dans mon hobby Que ce hobby, ça soit le travail, le modélisme, euh, le je sais pas quoi, les Harley-Davidson, ou, ou les chaussures, ou n'importe quoi. Combien de temps et d'énergie m'autorises-tu à mettre dans mon hobby avant, que tu, avant de créer une situation de crise irréconciliable Donc, il y, y a cette espèce d'idée reçue, que le couple serait un dessin euh, quasiment stable dans le temps et inamovible, alors qu'en réalité, ce sont deux sphères d'influence dont le point de confluence, ce sont les enfants, mais les enfants ne sont qu'une partie des deux cercles qui se croisent. Le, le reste, ce sont des agendas qui divergent en partie et tout tient dans l'intelligence et la volonté de concilier. C'est pour ça que les couples doivent être d'intelligence similaire, un couple d'intelligence trop dissimilaire, euh, comment on dit d'ailleurs, dissimilaire, ça, ça n'existe pas, trop dissemblable, ne peut pas fonctionner, et intelligence et bonne volonté. L'intelligence seule ne se suffit pas. Moi, j'ai une, une bonne amie qui est très intelligente, on ne pourrait jamais être en couple, parce qu'on n'aurait jamais la volonté de concéder sur les mêmes choses. Donc là, manifestement, ça n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de volonté. Euh, ils n'ont pas la volonté de fabriquer un accord harmonieux pour les deux. Il y en a un qui a décidé que finalement, le compromis dans lequel il était quasiment subordonné à sa femme, le, lui allait bien. Et ben, De l'extérieur à voir, c'est désolant, mais comme dirait Evelyne Thomas, c'est son choix. Maintenant, pour en venir à ta question, mon petit chaton, après tu nous diras d'ailleurs deux mots sur ton abonnement VIP et tu, tu, tu, tu, tu passeras un message aux autres chatons susceptibles de rejoindre l'élevage. Pour en venir à ton cas, euh, quand tu dis on est composé de la somme des femmes de sa vie, euh, si j'ai bien compris, tu n'es pas lesbienne, donc tu me sembles omettre 50% du spectre et tu me sembles omettre que euh, tu seras composé de l'ensemble également des hommes de ta vie. Et crois-moi, des hommes qui ne vont pas se laisser marcher dessus par euh, Mathilde, de 27 ans, euh, euh, du, qui habite je ne sais pas où, euh, il en existe. Il en existe. Bah en, fait, bah en fait, justement, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, je, je pense qu'en fait, il m'a beaucoup aidé dans... Dans ma prise de conscience, je, je parle avec un homme sur Internet et pour le coup, lui qui est très. Euh... On précise que c'est pas moi, hein, pour tous ceux qui auraient, <rire> auraient l'esprit mal. On précise pour ceux qui auraient l'esprit mal tourné que ça n'est pas moi. Euh, non, non, non, bien sûr que non. Euh... Euh, donc je parle avec un homme qui, lui, je pense, pour le coup, est euh, vraiment au point sur qui il est. Et, et c'est su... très enrichissant de parler avec lui. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, j'ai vu ce que c'était. Euh... Oui, c'est cliché de le dire comme ça, mais c'est un homme qui se respecte, qui sait poser ses limites et se placer avant les autres quand de la bonne façon, et que ça encore ça moi du coup ça ça m'a donné un, un nouveau regard et je vois du coup, c'est là que j'ai pu faire un parallélisme avec mon père, et aussi je fais un parallélisme avec euh, mes amis masculins, enfin les autres hommes dans ma vie. Dans leur façon de communiquer et cet homme pour le coup, il... moi c'est la première fois que je vois. Bah moi, à un moment, je pensais même que c'était un, un chaton parce que je me disais contrôle, le... il contrôle le game. Enfin, il est vraiment un chapeau quoi. Et, euh... et donc non. Et je, je, je, je... bon qu'il soit. Euh... Moi, je sais que. Euh... C'est un, c'est un beau compliment. Un, c'est co un beau compliment indirect à mon travail. C'est peut-être même le plus beau qu'on aura de cette conversation. Voilà, on va dire ça. Écoute, euh, ta situation, c'est un, un pari, c'est un pari, pari j'allais dire un cornélien, ça veut rien dire, euh, c'est un, un peu une sorte de pari pascalien euh, sur la contingence ou la permanence. Euh, la permanence, euh, ça serait un petit peu euh, t'appliquer la jurisprudence vertigo, je ne sais pas si tu as vu ce, ce chef-d'œuvre d'Hitchcock où cette femme euh, est prise de névrose, on va dire, et sa névrose, c'est qu'elle est possédée par le destin de sa grand-mère. Tu l'as pas vue Non, je, suis... je n'ai aucune culture. <rire> tu es un peu... Ouais. Non, Mais... je ne l'ai pas vu celui-là. <rire> J'allais dire un truc méchant, mais c'était pour. Oh vas-y, bah, et... vas-y, oui, mais... on peut vivre sans culture. Moi, c'est ce que me disait. Non, c'est pas en fait. ça, mais c'est qu'il y a toujours des, a toujours des cons qui prennent tout au premier degré. Et après, ils disent que je suis méchant et macho. J'allais dire que t'es un peu con en fait, mais <rire> c'était à la prendre à la dérision. Euh, bon, c'est pas grave de pas avoir vu Vertigo. En tout cas, je te le conseille. Merci, oui, je me note Vertigo. Vertigo Hitchcock, sur froide en français, oui, connu, Vertigo en non, anglais, sur froide en français. C'est l'histoire d'une femme qui est possédée par le destin de sa grand-mère qui s'est suicidée. Et pendant toute une partie du film, on se demande si elle va résister à cet esprit qui la possède et à ce déterminisme immanent. D'accord Donc, la, la permanence vertigo dans ton histoire, c'est de dire euh, « Nous sommes surdéterminés par notre euh, ADN familial et euh, je suis L'énième occurrence, la résurgence d'une espèce d'instinct familial plus fort que tout, qui veut que l'on castre les hommes et qu'on finisse suicidaire. Hein, ça c'est vertigo. En réalité, euh, donc là, si vous ne voulez pas que je vous spoil vertigo, je vous conseille de ne pas écouter les minutes qui vont suivre, en tout cas de sauter les 30 prochaines secondes. J'attends un petit peu. 1, 2, 3, attention, spoiler en réalité, ce n'est pas vrai. Hein. Elle n'est pas du tout atteinte du, du syndrome. de. Elle n'est pas possédée par le corps de sa grand-mère. C'est une feinte. C'est une, une esbrouffe. C'est une arnaque. Pour pour, euh... C'est une machination à ourdie à l'attention d'un homme un peu trop crédule. D'accord Là, le crédule, c'est pas un homme, c'est toi. Okay. Rien ne t'oblige à croire... Que tu es possédé par les destins des gens de ta famille. Bah le truc, c'est que oui, moi, fondamentalement, je crois en la résilience et je crois que l'on est, ce... on est ce que l'on veut devenir et je crois profondément en ces petits côtés euh, méritocratiques, éducatifs, euh, de l'éducation machin. Ah ouais. Mais moi, j ai, j ai, au fond de moi, j'y crois vraiment dans cette chose que on peut s'améliorer, on peut tendre pour être une meilleure personne, et je n'investirais pas autant sur moi depuis deux ans et bon, au fond toute ma vie dans, dans une introspection, Si au fond je n'étais pas dans cette recherche de m'améliorer. Oui, mais là, je, je, je, je pense, pense que, que tu, en même temps, tu empruntes un comme... peu dangereusement la voie d'un développement personnel qui peut apporter des, des, des mots qui sonnent très bien, mais qui sont des non-réponses. Tu n'as pas oui. besoin de développement personnel, tu as besoin d'un homme qui te mette des bonnes gifles abstraites. Des bonnes gifles oui, au sens virtuel, hein, au sens figuré. Évidemment, pas des gifles physiques. C'est-à-dire, tu as besoin d'un homme affectivement plus mûr que toi, ce qui ne veut pas dire qu'il soit plus âgé que toi. Oui. Affectivement oui. plus mûr que toi, et qui te montrera verbalement ou infraverbalement, c'est-à-dire en te disant, tu commences à me faire chier ce soir, ou en simplement... Oui. En, en en, en t'évitant et, et, et en allant faire autre chose parce que tu lui casses les couilles, tu as besoin d'un homme qui ne rentre pas dans ton jeu. Et ça, c'est opposer les contingences aux permanences. Quand un homme ne rentrera pas dans ton jeu et ne validera pas tous ses raisonnements à la mort moineux, tu auras devant toi mieux qu'une gifle. Tu auras une porte qui... qui, qui, qui qui ne s'ouvre pas. Un petit peu comme quand tu sais, tu te retrouves dans un appartement en vacances qui a été divisé en fait en plusieurs chambres, et puis il y a une des portes qui est fermée à clé qui donne sur la chambre d'à côté. Tu as envie de l'ouvrir, mais sauf que tu ne peux pas. Tu as, ouais. tu as besoin que quelqu'un oui, euh, redéfinisse les contours de ce qui est possible dans un couple ou pas. Mais du coup, encore faut-il que moi j'ai la présence d'esprit euh, de veiller vraiment à ça, et euh, de vraiment... Euh, c'est pas une question de, de présence d'esprit, de c'est que une spontanément, question de je suis attirée, Spontanément, je suis toujours attirée par le même type de gars, mais bon, ça fait deux ans quand même que j'ai pas... Oui, mais à... ça, c'est ce que tu dois contredire. Ça s'appelle ta oui. pente naturelle. Ok. C'est-à-dire, euh, euh, se renforcer, c'est ne pas céder à sa pente. Celui qui cède à sa pente, c'est l'enfant. Hein, il veut pas oui. faire ses devoirs, il veut jouer il ne veut pas manger ses carottes râpées, il veut que des patates. Oui, mais à un moment, euh, grandir, c'est se, ré, se réfréner et c'est ne pas tomber dans sa pente. Oui. Moi, par exemple, j'ai eu une pente artiste pendant très longtemps. Bon, j'ai abandonné, c'est insupportable. J'ai bien compris que cette pente ne me mènerait à rien qu'à la ruine. Tiens, tu ne peux pas vivre avec une femme qui se prétend artiste, qui ne produit aucun art, et qui justifie son statut par son mode de vie en disant « Je vis comme une artiste, donc je suis une artiste. » Et pourtant, c'était un style de femme qui m'a attiré à un moment parce que je trouvais qu'elle se rapprochait de la grâce. Mais euh, tu n'es pas obligé de céder à ta pente. Hein, ta pente, il faut savoir la regarder, et il faut savoir ne pas tout le temps y céder. De la même façon qu'on ne cède pas forcément tout le temps à la gourmandise ou à la facilité. C'est ce qui s'appelle la différence entre être un gour entre, entre, entre euh, euh, apprécier l'alcool et être un alcoolique. Un alcoolique est quelqu'un qui, dès qu'il a 5 minutes à tuer ou euh, la moindre contrariété, se sert un verre. Bah, D'ailleurs, mon père a très vite fini par te tourner vers la boisson et le, le, beau, le beau cousin en question aussi, là, en instance de divorce, par mon respect. Oui, mais ce sont, ce sont des gens faibles et qui cèdent à leur pente. excuse moi d'être franc, mais euh, tu vois bien que tout se recoupe. Enfin, à un moment, euh, ce sont des, des non-solutions. L'addiction est une non-solution à un problème que tu as mal formulé. L'addiction te permet de gagner du temps sur un problème qui te, qui te ronge de toute façon, même quand tu gagnes du temps. Ok. Ça, ça n'est jamais une réponse à rien. Euh, donc, euh, euh, toi, ton, ton, ton enjeu est d'apprendre à choisir des hommes qui ne se rangeront pas sous ta coupe, sous ton joug, et, et ne me dis pas qu'il n'y en a pas, parce qu'en fait, il y en a des millions. Simplement, tu ne les vois pas. Tu, les, ouais, tu, tu ne les regardes pas. pas. Ouais. Mais je te garantis qu'il y a plein d'hommes avec qui tes caprices ne passent pas. C'est comme les hommes qui partent des rendez-vous après un certain temps, hein. Euh, J'étais au téléphone avec un autre chaton Qui n'a pas désiré être enregistré Il y a quelques jours Donc évidemment j'ai respecté son choix Et il me disait avoir attendu une heure Son dernier à son, euh, la, la, à ce, Leur dernier rendez-vous Il ah a, ouais, il a vu attendu vu. sa copine une heure Ouais j'ai vu le commentaire euh, C'était il y a une heure au revoir Ouais faut partir euh, t'attends pas une heure une nana euh, Ouais ouais euh, Moi la dernière qui m'a fait attendre Et pourtant elle venait de loin J'ai attendu 20 minutes et je me suis cassé parce que à un moment c'est un manque, et pourtant pourtant c'est pas je peux te garantir que c'est pas c'est pas le genre de fille que tu trouves sous le sabot d'un cheval, c'est pas c'est pas c'est pas n'importe qui. c'est pas la girl next door comme on dit en pop. le sabot d'un cheval. Pardon. Ouais, mais ça c'est mon c'est mon côté paysan, tu sais, c'est mon expression auvergnate, c'est mes expressions auvergnates comme euh, le, ta le taureau a du foin sur les cornes ou on ne trait pas un bouc. Donc, et, et, et, et j'ai jugé que, sachant que le rendez-vous avait déjà été décalé, bon, vous allez juger sur des... Les... Ceux qui jugent un peu à l'emporte-pièce, en fait, n'ont pas tous les éléments de l'histoire, donc ils vont, ils vont me méjuger ou me mal juger, j'en ai rien à battre. En tout cas, le rendez-vous avait déjà été un petit peu décalé, j'ai attendu 20 minutes et à 21, je me suis cassé. Voilà. Et ça n'a pas empêché qu'on se revoie par la suite, mais à 20 minutes, je me suis cassé. Et il y a plein d'hommes qui se seraient cassés à 20 minutes, mais malheureusement, il y en a infiniment plus qui auraient attendu 30, 40, 1 heure. Et bien bah toi, tu dois trouver quelqu'un qui attend 20 minutes, ou peut-être même moins d'ailleurs, peut-être 10 ou 15. <rire> oui. et, et, et à un moment, c'est indépendant de la valeur de la fille. Mais en même euh, temps, j'allais te dire... Euh, pour ça, un ça, aurait pu, ça aurait pu être Miss Monde, euh, ça aurait pu être mon incarnation de, de, de, de perfection ou quoi que ce soit. Je ne, je ne, tu ne me fais pas attendre 20, plus de 20 minutes, a fortiori, quand je suis hors de chez moi, dans le froid, en plein hiver, dans un lieu, dans un lieu euh, euh, neutre. Enfin, non, je ne le ferai pas pour quiconque, personne. C'est une question de respect personnel et de limites. Mine de rien, ouais. Donc on existe, chaton. Simplement, il faut regarder au bon endroit et il faut être prêt à payer également le prix parce qu'un type comme ça, ouais. ça veut dire Exactement. que ça sera un petit peu moins facile à manœuvrer et, et, à, et, à, et, à, et, à, et à mener en bateau et à amadouer que euh, Monsieur, genre mon ex-beau-frère Pascal. Bah Justement, j'allais exactement te dire ça, j'allais te dire un mec comme ça, euh, maintenant, après la question c'est euh, concrètement qu'est-ce que je lui apporte Et donc là on revient sur la question de, euh, bah occupe-toi d'abord ta vie, euh, de régler ton taf, de régler tes trucs, avant de prétendre construire un couple solide, parce qu'un mec euh, qui a les pieds sur terre, euh, qui sait ce qu'il veut et qui ne laissera pas marcher dessus, euh, bah si toi en face euh, tu ne proposes pas à minima ça, euh, pff, euh, aucun intérêt tu n'es pas, bah, pas obligé de proposer les qualités, l'alter ego des qualités dont lui dispose. Non, mais au bout d'un moment... Euh, mais voilà, par contre, il, il faut euh... proposer quelque chose qui a la même valeur, c'est le principe du troc. Ouais, bah... hein, tu, tu troques pas euh, une vache contre un lapin. Ouais. Tu troques une vache contre euh, euh, 3-4 moutons, euh, tu troques un, un, un, un cheval contre euh, deux veaux, tu vois tu, tu troques pas un bouquet de fleurs contre, contre un champ Ouais. Pour filer dans la métaphore paysanne. Donc l'enjeu... Vraiment... Voilà contre chocolatine. Non, que ça elle pas très bonne. Bah déjà, tu peux leur apporter ton humour, parce que tu es assez drôle dans ton genre. Dans mon genre, ouais. <rire> bon, allez. <rire> Bon. Mais euh, oui non c'est forcément oui c'est une question que je me pose quoi et j'ai conscience que un mec comme ça, bah oui, faut être prêt euh, faut être prêt derrière toi. Faut essayer du boulot et voilà. Mais comme je te dis, j'ai ces trucs où j'ai le contre modèle parfait de la nana qui pour moi apportait tout euh, à l'homme qui lui quand même apportait la cannerie mais qui apportait euh, la féminité, la sensualité, le soutien et tout ce que tu veux, et qui elle-même était la première à dire euh, je ne finirai pas comme ma mère. Mais ça y est, est, leur couple, il est il « est over il est ». Pardon, je fais du franglais insupportable des petites bourgeoises. Il est terminé. Donc, euh, c'est ça, en fait, qui me fait flipper. Que je me dis « plus je vais me convaincre de ma valeur, plus je vais me convaincre... » Mais que ça, c'est leur problème. Euh, J'ai con euh, contourné la malécution. Mais ça, c'est leur la... problème. Il n'y a, a pas de réminiscence ou de déterminisme de l'ADN euh, prouvé. Le destin de ta sœur, à moins que vous ne souffriez d'une psychopathologie euh, sérieuse, hein le destin de ta sœur n'est pas le tien. Moi, j'ai rien à voir avec ah, ma oui. sœur. Oui. Il y a, a d'autres personnes euh, connues dans mon petit milieu qui n'ont rien à voir avec leur sœur non plus, comprennent qui pourra. Ouais. Euh, tu, tu, tu, le simple fait de la définir comme modèle ou contre-modèle, même si tu dis que c'est un contre-modèle, c'est admettre d'emblée qu'elle a un potentiel de modèle. Moi, ma sœur n'est ni un modèle, ni un contre-modèle. C'est une autre personne qui a décidé d'avoir un mode de vie totalement externe au mien et des intérêts centrés sur ses, sur ses gosses et son mari, et absolument pas sur les autres personnes. Elle n'en a rien à foutre de ce qui arrive à quiconque, à part à elle et ses gosses. Bon, eh ben, euh, je ne suis pas ma sœur. D'accord. Moi, mon métier, c'est l'empathie le, pure. C'est-à-dire, c'est de me décentrer pour arriver dans, à me mettre dans vos chaussons et à penser l'espace d'une conversation euh, téléphonique ou réelle d'ailleurs à penser comme vous et pour vous. Ça, ma sœur saurait pas le faire, elle saurait faire autre chose et elle sait peut-être le faire avec ses gamins mais pas avec les autres, tu vois. Ch chacun son truc. Alors juste pour ton information, pour te faire plaisir, je te confirme que j'ai des chaussons très confortables, euh, divers. Oh le tue l'amour, oh le truc anti-glam au possible. <rire> Bah ça va, ben, j'ai pas de mec, je peux me permettre d'avoir des chaussons de grand-mère confortables quand même. T'as un mec sur je internet, rappelle-toi. Dit... J'ai pas entendu. Tu as un mec sur internet. Ouais. Méfie-toi des gens qu'on rencontre sur internet et avec qui on parle pendant des mois. Ça aussi, j'ai fait... La désillusion peut être grande dans le réel. Je sais très bien et je vis dans le réel. Je vis dans le réel, euh, après ça ne en, en, lui enlève rien de ses qualités qui sont vraiment réelles et il est très intéressant. Ouais mais bon on s'en fout, c'est euh, pas, voilà. pas le sujet. Mais de la voilà, conversation. après oui, je vis dans le réel. Je suis je, je suis pas Et bien, bah, dans, dans le réel dans le réel euh, je te conseille de prendre un type qui sache fermer les portes. Et, et ça, ça s'appelle euh, faire primer la, la contingence sur la permanence. Regarde Vertigo et tu verras que il n'y a que dans les romans et dans les films d'Hitchcock qu'on ait la, qu la réminiscence euh, euh, des pensées euh, suicidaires de ses parents, de ses grands-parents. En fait, tu sais, je l'expliquais récemment à une, à une jeune fille qui a également euh, choisi de me consulter mais qui, elle, manifestement, n'a pas, pas particulièrement euh, désiré m'écouter à la fin. Hein, c'est toujours le paradoxe de ces gens qui payent et qui n'écoutent rien, et qui euh, me disait, euh, on m'a diagnostiqué, alors je, je, je ne révèle rien puisque je ne, je ne mentionne aucun élément permettant de l'identifier, strictement aucun, aucun, aucun, aucun, et elle se disait avoir été diagnostiquée très jeune comme étant euh, maniaco-dépressive, et euh, finalement euh, elle parvenait à une espèce de relecture de tout ce qui est arrivé dans sa vie, à l'aune de ce diagnostic. Tout s'expliquait par euh, ce, man ce, ce constat. Et oh, en oui. réalité, elle était très très satisfaite de notre interaction et de notre, euh, de notre euh, échange, jusqu'au moment où j'ai remis en cause cet axiome, ce postulat qu'on appelle antéprédicatif. Hein, C'est comme ces voyantes qui te disent que euh, il t'arrivera quelque chose de gravissime à partir de, de 43 ans. Oui, Et, la profession autocréatrice, ouais, voilà. ouais. <rire> Et à partir de 43 ans, tu sors de chez, le, le premier jour de tes 43 ans, tu sors de chez toi avec un regard sur les opportunités qui est autre. Et finalement, il finit par t'arriver quelque chose que tu relis à la prédiction de la voyance. Et quand je lui ai dit, non pas comme une certitude, mais comme une piste de travail qu'il était peut-être envisageable. Peut-être que ce diagnostic établi à 16 ou 17 ans fut une simple... Un, le simple avis subjectif d'un médecin, enfin, d'une personne qui, qui était médecin. Mais qu'en réalité, il y avait peut-être d'autres diagnostic ou d'autres interprétations faisables au même âge, et que peut-être en aurait-elle entendu une autre, elle se serait comportée différemment derrière, c'est-à-dire aurait-elle entendu non pas qu'elle était maniaco-dépressive, mais qu'elle était... Euh... Je dis n'importe quoi, par exemple, euh... qu'elle avait une pente, à... qu'elle avait une pente, par exemple... Euh... Je ne sais pas, créat, euh, extrêmement créative et extrêmement exigeante et extrêmement solitaire, peut-être en réalité aurait-elle fabriqué par la suite d'autres opportunités, d'autres événements Peut-être sa vie aurait-elle été, aurait été, été différente. Car quand vous acceptez, quand vous validez un postulat antéprédicatif ou comme tu dis, auto-réalisateur, vous n'acceptez pas seulement une interprétation du présent et du passé, vous acceptez un moule dans lequel vous allez fabriquer ce qui vous arrive. De sorte à le rendre cohérent avec ce postulat postulat que vous avez payé à une personne autorisée et d'autorité. Oui, mais ce qui est pervers, c'est que même si, on va dire, tu contredis le diagnostic, la, pré, la, pré, la prévision. Tu mets tellement... En fait, c'est le truc de, de mettre du contrôle. Tu sais, c'est à force de mettre du contrôle et de vouloir euh, euh, résister à quelque chose, on, on, on y tombe d'autant plus. Et c'est ça, en fait, que je trouve vicieux. C'est que d'un côté, on peut dire, soit euh, tu écoutes et c'est de la prophétie, et, et ça va se réaliser, soit tu décides de ne pas écouter, mais tu es tellement mais dans Mais ça, le... c'est une question si de pilotage. Ça, non, alors là, là, tu changes, tu sautes du coq à l'âne. Euh, c'est une question de pilotage. Quand tu apprends à piloter okay. une voiture sur circuit le premier truc après les mains sur le volant, c'est où tu regardes. Tu dois regarder le point de corde du virage suivant. Si tu regardes l'extérieur du virage dans lequel tu es, tu finis, dans tu, finis dans, tu finis là où tu regardes, dans le ravin. Donc effectivement, quelqu'un qui désire changer son mode de subsistance, changer d'alimentation, arrêter de fumer ou que sais-je, et qui ne fait que regarder des pots de Nutella, ou que regarder des gens en train de fumer, c'est une question de semaines ou de mois avant qu'ils ne recraquent. Ouais. La réalité, ce n'est pas euh, « je vais toute ma vie passer devant les pots de Nutella en, en, en les regardant avec envie », c'est « je vais développer mon goût suffisamment pour que le Nutella, je ne trouve plus ça bon ». Je, je finisse par trouver ça écœurant. Le, le, la, plupart des, la plupart des gens qui ont un problème d'addiction, ont en général, je dis la plupart, pas tous, hein, c'est une analyse qui, qui, qui, qui ne s'applique qu'à 80% des cas, 20% c'est différent, mais la, la plupart des gens qui ont un problème de malbouffe, ou d'alcool, ou etc., ont en général un goût finalement assez peu développé, et ils peuvent satisfaire leur gourmandise par quelque chose de très simple à trouver. Donc l'alcoolique de base c'est quelqu'un qui va boire de l'accro dans des quantités industrielles ou du pastis. Le problème, c'est que quand tu développes ta connaissance en vin ou en spiritueux ou en bière, en fait, la l'accro, c'est pas bon. Enfin, c'est inintéressant, c'est de l'eau, c'est comme de la bonne, si tu veux. Oui. Donc, moi, j'adore l'alcool, mais comme j'aime que les bons alcools, les bons vins et les bonnes bières, je vais jamais devenir alcoolique, puisque je vais jamais m'enfiler des, des caisses de crocs ou des litres de pastis. Parce que c'est très décevant, en fait. C'est pas très bon. Donc, on, on, on s'écarte du sujet, mais quand, non, tu, non, mais quand tu me dis euh, « je dois me concentrer ad vitam pour éviter de devenir euh, mon émessis », la réalité, c'est que euh, tu dois t'intéresser à quelque chose de plus grand, de plus exigeant et de plus compliqué que ton émessis. Et pris dans cet apprentissage, euh, tu l'oublieras ton émessis, tu le remarqueras même plus. De quoi faire au niveau pro. Et... En, en abandonnant ton hémésis, tu ouvres un champ des possibles que ton hémésis t'interdit. Puisque une obsession, par définition, t'obsède. Oui. Une obsession emplit et, et, et, et, et, et condamne et, et engorge. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une obsession engorge un certain nombre de, de tuyaux de réflexion par, laquelle, par lesquels ta réflexion pourrait penser, pour, pourrait passer. Quand on est obsédé amoureusement, quand on est en obsession amoureuse pour quelqu'un, il y a tout, tout un, un pan, tout un certain nombre de, de, de, de, de, de réflexions possibles qui nous viennent d'opportunités, d'analyse de, de situation de, de centres d'intérêt qui disparaissent car cette personne les engorge. Les, la pensée ah oui, ne circule plus. il y a ça, oui, ça... Euh... <rire> c'est insupportable. Quand on, on perd une on... liberté intellectuelle. C'est, je pense aussi pour ça que j'ai un peu fui le truc. C'est qu'il euh, y a une perte de contrôle, une perte d'indépendance euh, qui est très. Euh, oh. La, se libérer d'une addiction, c'est pas, euh, c'est pas euh, euh, d'abord je me concentre sur ce que je dois arrêter et ensuite je découvrirai bien ce qui se cache derrière. C'est je m'intéresse très fortement à tout ce que cette addiction m'empêche, car en fait elle m'engorge ce qui permettrait de me de sentir. Il faut qu'à la fin, l'addiction, donc toi c'est ton, ton némesis, c'est ta part d'ombre, pour certains c'est la bouffe, la clope ou je sais pas quoi, tout ce que cette addiction m'empêche en l'assombrissant, en l'engorgeant, en le rendant caduque, en le rendant impossible. D'abord je m'intéresse à ce que cette addiction me à ce dont elle me prive, et ensuite je m'en décroche en concentrant tout mon intérêt sur ces pans qu'elle me libère. Que ce soit le sport, que ce soit le goût qui revient quand on arrête la cigarette, que ce soit la force physique quand on arrête le, la, la, la, la malbouffe et euh, le gras, euh, que ce soit le, les interactions humaines quand on arrête l'obsession amoureuse. C'est dans cet ordre. Donc, finalement, dans mon cas, tu me dis si j'ai bien compris Dans ton cas, ah. arrête, de, arrête de regarder ta belle-sœur, ta belle-mère, ta tante, ta grande-tante, ta demi-tante, ta cousine bah, par alliance, etc. Et... Euh, concentre-toi sur trouver quelqu'un qui ne se laissera pas abuser par le complexe vertigo qui est, okay. je te rappelle dans le film et t'as attrape gogo Oui. Ok. Je ne crois pas que parce que ton grand-père s'est suicidé, ça va t'arriver. Je n'y okay. crois pas. Tu vas me dire que c'est un pari, et tu vas me dire que j'en ai pas la preuve, et tu vas me dire qu'on peut, on peut également défendre la thèse opposée. Oui, si tu veux, on peut défendre la thèse opposée. Mais je prétends que entre deux thèses, c'est le, le, le principe du pari pascalien, et nous et nous, nous arrêterons là-dessus pour aujourd'hui, entre deux thèses, il faut choisir celle avec laquelle on vit le mieux. Ok. Ça va mon petit chaton Ouais, merci. Je t'ai pas, pas fait trop mal Ben bah non, je trouve qu'au contraire, t'as été très gentil. <rire> J'avais un peu peur parce qu'il y a eu du bon bref. Mais euh, non, merci. merci. Est-ce que tu as... J'imagine que... Enfin, c'est même pas j'imagine, c'est... Tu nous as dit avoir consulté des psychothérapeutes euh, non, hypnothérapeute, un petit peu, mais non, j'ai fait tout ce qui est ericksonien, euh, bon, tu as, tu as, hypnothérapie, tu as consulté... et puis j'ai bougé, j'ai viré, je suis parti voyager, j'ai fait ma vie en fait. Est-ce et... que tu as consulté euh, de manière payante des gens spécialisés dans la thérapie de l'esprit d'une façon ou d'une autre, quelle que soit leur pratique bah, oui bon enfin, bah, et... tu veux dire un psychiatre ou... peu importe enfin, quelqu'un un coach un psychothérapeute un ah oui un... Peu importe, oui bah, bah oui bien sûr oui oui oui j'ai payé pour bien sûr oui ok tu as payé pour euh, est-ce qu'ils t'en ont dit autant la première heure bah non puis j'ai même enfin, après j'ai pas abordé cette question c'était tellement filmé, de toutes sortes de trucs non clairement non euh... quelle est la quantité Je... d'informations et d'extraits secs que tu as tiré de la première heure avec eux sachant que là ça fait une heure qu'on parle alors, ça dépend des praticiens. Il y en a une qui est exceptionnelle et honnêtement, 90% de, de produits, comment t'appelles ça Produits en net ça Brut, voilà. Euh, et par contre, avec d'autres, oui, on va plus sur du. Euh, bah, C'est comme quand, quand tu vas chez un psychologue, quoi. Hein, un psychologue, euh, j'ai vite arrêté, euh, 30%, allez, encore, euh, tu y retournes, tu pas, quoi. Donc, ça va, j'ai vite switché euh, psycho quand j'étais étudiante. Et après, je me suis tournée un peu à côté F, un peu à un moment d'un magnétisme. Et plus sérieusement, ces dernières années, c'était euh, hypnose érectionnelle. Et ça, moi, ça m'a fait du bien. Et ce qui est marrant, c'est que ensuite... tous ces psychothérapeutes où tu patauges dans la semoule pendant des années à coût de 60, 70, 80, 90 euros la séance pour, pour n'arriver à rien, et qui ne te disent qu'un quart ou la moitié ou un tiers de ça, en, en, de ce que je t'ai dit aujourd'hui, ça dure des mois, ils n'ont pas de colonies de haters qui les traite de, de oui. qu'il les qualifie de vénale ou d'inutile ou de parasite, eux non, tout va bien en fait. Hein, ils exercent depuis des années, ils font venir les gens tout, tout en, ils leur tirent des milliers, des milliers, des milliers d'euros pendant des années pour n'avancer finalement quasiment à rien, mais ils n'ont pas de colonies de méchanceté. Hein, ça c'est, ça m'est réservé ça. Alors moi justement effectivement je trouve que oui, <rire> malheureusement c'est ton lot. Euh, ceci le lot de ta visibilité sur internet, voilà, euh, t'es obligé d'avoir des haters. Moi en attendant, euh, j'ai beaucoup profité de tes contenus publics, gratuits, donc euh, si c'est cette étude de cas qui me met très mal à l'aise, aide euh, d'autres femmes, euh, voilà, ou rassure des hommes, <rire> euh, tant mieux et euh, non, donc moi je suis VIP là depuis, euh, bah là c'est tout, là quelques semaines, et je fais ton, là je suis sur le, ton séminaire sur la procrastination, qui est un autre problème dans ma vie, et qui est vraiment super, euh, super intéressant, vraiment, et je peux d'autant plus le confirmer qu'en ce moment je paye aussi une autre formation, oui j'ai beaucoup investi sur moi, euh, une autre formation faite par un, une autre chaîne YouTube, par un coach, et euh, qui est aussi une formation sur 5 mois, en plus, là où je me suis engagée. Et en fait, je suis vraiment déçue. Je trouve qu'on reste vraiment sur de la surface. Et c'est tout lié aussi au charisme, aux relations de femmes, euh, à, à, à s'affirmer, etc. Donc, au final, c'est des thématiques très proches tiennes euh, Stéphane. Qui c'est qui fait euh, un truc par, très proche de moi et qui dure 5 mois Alors, ça, c'est un nouveau truc. Mais je ne donne pas de nom parce que c'est un peu dégueu de cracher. Puis je vais, je vais attendre de finir leur formation pour. Voilà, mais objectivement, je suis déçue. Oui enfin eux ça, les dérange, eux ça les dérange jamais de cracher sur moi, hein. Moi, je, je, je ne dis jamais mal d'aucun de, de, de, de, euh, concurrent ou de, de, de personne, par contre eux ça les dérange pas à longueur de vidéo et à longueur de commentaires de me cracher dessus avec des faux témoignages en disant oui j'ai acheté ça chez lui c'est nul, puis dès que je demande c'est quoi ton numéro de commande, ils répondent jamais, hein, parce qu'en fait ils n'ont pas de numéro de commande parce qu'ils n'ont jamais acheté, ou leur numéro de commande n'existe pas, bizarrement. Bon, enfin, vous nous direz en commentaire euh, qui a votre... Moi, je ne sais, je, je l'ignore. Vous nous direz en commentaire qui fait des formations de 5 mois sur des thématiques proches des miennes. Ben, euh, ouais. Et euh... Mais voilà, dans tout cas, les tiennes, euh, je trouve que le ton est très bon. Euh, et plutôt différent aussi de ce qu'on trouve sur YouTube. Mais du coup, j'aime le la dimension un peu... enfin euh... ah, bah, voilà, t'es proche de, de tes VIP et ça se ressent. Enfin, moi, quand j'écoute le... les... les séminaires, je sens que voilà, as... les gars ils sont en confiance avec toi, et qu'il n'y a pas de chiffre, et ça, c'est super. Euh, et je trouve que tu, vas beaucoup... tu donnes des vrais éléments au niveau psycho et sociaux. Donc euh, ça, je te remercie, et j'apprends beaucoup, comme ça. Donc euh, c'est très sincère. Bon, bah, ça me paraît une bonne conclusion. Allez, on rétribue, si on ne l'a pas encore fait la petite chatonne pour avoir le courage de <rire> s'exprimer sur, sur ces sujets sensibles avec un, avec un pouce. Je dis ça aussi un petit peu pour moi. et enfin oui, voilà. Pour ma chaîne. Et il ne faut jamais perdre le Nord, même si on préfère le Sud. Et euh, à laisser un commentaire et à s'abonner à la chaîne si vous présentiez un intérêt sincère pour les rapports hommes-femmes. A bientôt. C'est pas, bon pas le bon côté. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. Qu'est-ce que je fais